Sorti en 2015, le premier is Strange a été une véritable surprise. Ce jeu narratif raconté par Dontnod nous avait tous et toutes éblouis via son histoire bien écrite, ses personnages attachants et sa bande annonce incroyable, je vous laisse regarder. Chloe. Oh, shit, home. Oh. Let's dance! Or take my picture, give me a camera. Come on, rock out, girl! Then something happened. Something that changed my life forever. Max, what's going on? Where am I? There's something else I have to tell you. Holy shit! Talk to me, Max. Oh! No! first time. Max, start from the beginning. Hey! Max? Bowie? hey oh, okay, Max! In the bathroom today, you set up the alarm. You know how to save my life. Don't ever touch me again! Then I realized I had a choice. Change everything. Ah, what the hell? Come on, slowpoke! If I see you here again, you'll learn all about real trouble. So, what would you do now? Devenue une vraie franchise suite à ce premier haut de puce, nous avons eu un presqu'elle sur Chloé dans Life is Strange Before a Storm qui est sorti toutefois après le premier Life is Strange, mais qui toutefois en fait est situé avant. Je m'explique. C'est-à-dire que dans Before a Storm, on nous raconte l'histoire de Chloé et Rachel. Rappelez-vous dans le premier avec Max. Euh, on avait des les photos partout d'une jeune fille qui avait disparu, et on voyait que Chloé était très affectée par cette disparition. Donc, *Life is Strange Before a Storm* en fait nous raconte ce qui s'est passé quelques années avant la disparition de cette Rachel. Qui est cette Rachel et pourquoi Chloé en parle autant et autant déprimée lors du premier opus? I'm just out of here. Sometimes, when you meet someone who's going to change your life, you just know it, I guess. guess. Let's do something fun. Fuck oh, yes. yes. Rachel, Rachel, Rachel run! What the hell? Next time, mind your own business. Calm down. What away. What's going on between us? He's special. Oh you can't leave! Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruined everything else in my life. That's going to happen now? No fucking idea. But one thing I'm sure of, it all began when I met her. Uh, à Before the Storm est sorti Life is Strange 2 qui nous raconte une toute nouvelle histoire en compagnie des frères Diaz et je vous laisse donc regarder en français le trailer officiel pour vous remémoriser vous recentrer tous les Life is Strange avant d'arriver au but de cette vidéo Toutefois nous avions pu avoir aussi un précept de... qui se situait juste avant le Life is Strange 2 avec les deux frères dont on a vu le trailer juste avant c'est Captain of Spirit qui, qui est d'ailleurs toujours gratuit sur Steam Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille évidemment Qui euh, tout simplement nous présentait un petit peu les deux frères quand Ils font leur apparition dans, ce, dans cet univers qui est Captain, Captain Spirit Qui raconte ici euh, l'histoire d'un petit garçon fan de Captain Spirit Et les deux frères font leur apparition Et nous met en bouche pour pouvoir faire le Life is Strange 2 Avec les deux frères dont on a vu le trailer mais je vous laisse regarder stories like, like you can, can they? No way. Il y a 4 mois de ça, euh, nous découvrions le trailer officiel de Life is Strange Before a Storm qui va sortir le 10 septembre 2021, c'est à dire dans même pas un mois euh, comme un troisième Life is Strange, True Color, où nous suivons une nouvelle héroïne dans un autre contexte, tout en conservant l'esprit de la série. Toutefois, il faut savoir que ce jeu ne sera pas développé par Don't Nod, mais par Deck Nine, qui avait fait l'épisode Before the Storm, dont je vous ai montré le trailer, d'où peut-être le fait que nous n'ayons pas le chiffre 3 pour cet opus. Ce n'est pas un spin-off pour autant, et si vous n'avez fait aucun Life is Strange, vous pourrez aisément commencer par celui-ci qui n'est pas lié au reste de la série, bien que nous retrouverions dans, ce, dans cet opus l'un des personnages de Before a Storm, à savoir Steph, qui sera la protagoniste principale d'un épisode bonus qui sera dispo dans les éditions Deluxe et définitive. dont nous verrons effectivement le trailer puisque c'est le but de la vidéo. Donc je vous montre ça juste après et je vous donne beaucoup plus d'informations. La oui. était un accident tragique. Ce n'était pas un accident. Oui, ce n'est pas le cas. Alex, est-ce que ça va contre des gens. S'ils si sont en colère ou tristes ou si s'ils ont peur, je les ressens aussi. Quand je les me concentre, je vais même comprendre pourquoi ils ouais, sont ça. Et si les émotions sont Comme je vous le disais, aujourd'hui un nouveau trailer est disponible, c'est autre que ce que je vous disais où on retrouve Steph qui sera une, la protagoniste principale d'un épisode bonus que vous aurez disponible si vous prenez des éditions Deluxe ou définitive Edition. Ce sera un épisode optionnel qui va se dérouler un an avant True Color qui fera le lien entre Before the Storm et comprendre pourquoi nous retrouvons Steph dans cet opus. would be managing the record store, I'm, I'm sure, sure that, that won't be a problem. problem. Oh, right, yeah, yeah no, no problem at all. Sorry, computer DJ. DJ. It's, It's my turn, turn now. What's up, kind Haven listeners? Steph here. Today is the last day of June. And that, And that means, means we've got, got one more day to celebrate Pride. Pride. Citizens of Haven, Haven do, do not touch those, those dials. I, I have a jam-packed jam show for you, going all night long. Nailed it. Uh, Happy New Year, Year. you're, you're on, on the step. step. I've, been I've been meaning to fill out my, fill out my dating, out dating app profile. profile. Petite image pour vous remémorer après ce, euh, man, ce magnifique trailer d'annonce qui est sorti aujourd'hui euh, concernant euh, Steph euh, bah, tout simplement voilà, vous avez à gauche Steph dans Before a Storm, sûrement que les images pour les inconditionnels vous parleront et à droite nous pouvons retrouver Steph dans ce DLC euh, qui sortira un petit peu plus tard euh, mais en tout cas nous retrouvons Steph comme vous avez pu le voir dans le trailer elle sera comme vous l'avez vu à droite donc à gauche dans Before a Storm et à droite donc cet épisode bonus que vous aurez avec le DLC, si vous commandez euh, effectivement les éditions ou de luxe ou l'autre édition qui permet d'avoir cet épisode supplémentaire, vous permettra donc de comprendre pourquoi Steph apparaît dans True Color, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça va se situer. Avant la sortie de True Color, c'est un petit peu leur truc hein, de, nous, de nous sortir des, des opus comme ça, puis on, on, on joue, puis hop, il y en a un autre qui sort, puis hop, ce, cet autre, il se passe avant, comme ça s'est passé avec Before the Storm, qui était avant euh, Life is Strange. Ensuite, on a eu le même problème avec Captain America et euh, les deux frères Diaz pour le Life is Strange 2. Et là... Même situation, on se retrouve avec donc Steph qui était dans Before the Storm, donc le DLC que vous n'aurez que si vous avez la spéciale édition ou l'édition de luxe euh, qui vous permettra donc euh, de pouvoir comprendre pourquoi Steph est présente euh, dans ce nouvel opus de True Color. Sachez toutefois qu'une compilation Life is Strange regroupera Life is Strange et Before the Storm mais par contre, elle sortira le 30 septembre proposant des graphismes améliorés entre autres. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil pour ceux qui ne l'ont pas. Elle sera donc disponible, comme je vous le disais, le 30 septembre avec euh, une remasterisation complète euh, de Life is Strange et de Life is Strange Before a Storm. Nous allons rentrer maintenant dans le détail de ce que vont nous apporter les différents packs qui nous sont proposés. Soit le jeu simple, Life is Strange True Color, soit l'édition limitée, soit l'édition collector. Et je vais vous donner tout en détail lequel choisirez-vous. Vous me direz en retour dans les commentaires. En tout cas, il promet Donc, euh, nous nous retrouvons sur la page de Steam où vous pouvez voir le premier DLC qui vous sera proposé, qui s'appelle Life is Strange True Color Alex Outfit Pack, où euh, nous allons euh, retrouver, selon l'édition, hein, lisez bien sur Steam, euh, au niveau de l'édition, laquelle vous allez choisir, parce qu'il y a des euh, petites euh, variations. Donc, euh, attention à ça, ne vous trompez pas. Donc, nous allons euh, avoir ce DLC... Euh, qui s'appelle True Color, qui propose 4 tenues supplémentaires que vous pouvez voir à l'écran au niveau de Alex, du personnage principal. Donc la première ici, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et voilà, donc ça ce sont quatre tenues que vous pourrez avoir si vous prenez le DLC. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas, si ça a une importance majeure pour vous d'avoir des tenues différentes pour votre héroïne, là, c'est à vous de voir. On passe donc sur le deuxième DLC qui est euh, le DLC que je, dont je vous ai montré, le trailer. Et qui comporte quand même des choses pas mal intéressantes. Deux DLC selon la version que vous choisirez. La Deluxe Edition pour moi me semble la plus complète. Après, ce sont vos goûts, c'est vous qui voyez. La Deluxe Edition va comprendre le jeu complet Life is Strange True Color et l'histoire exclusive de Steph dont on a vu le trailer qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle Wave Lens où on incarnera donc Steph un an avant l'arrivée d'Alex à Aven Spring dans l'histoire autonome qui se déroulera dans le magasin emblématique Rocky Mountain Record Trader et sa station de radio KRC. Cette édition comprendra aussi le pack de tenues héros exclusives donc les, dont les quatre tenues que je vous ai juste montrées avant euh, concernant Alex. Mais vous n'aurez pas que ça. Vous aurez aussi des tenues qui seront toutes inspirées des protagonistes précédents comme roulement de tambour, le t-shirt euh, Mist Skull de Chloé que l'on pouvait retrouver dans les premiers opus. Nous pourrons donc retrouver aussi euh, le t-shirt, le Wolf Squad de Sean euh, que vous voyez à l'écran qui est dans le Life is Strange 2. Nous retrouverons donc aussi le Space Mission de Daniel. Euh, qui est aussi dans le Life is Strange 2, donc détenu tiré du 1, détenu tiré du Before the Storm, détenu tiré du Life is Strange 2, mais pas que. Et le dernier euh, t-shirt que vous pourrez avoir n'est autre que le Jando de Max, ce petit t-shirt rose emblématique avec le petit lapin, etc., de Max dans le 1. Donc tout cela sera disponible. Euh, dans l'édition que je viens de vous donner, c'est-à-dire la Deluxe Edition. Une tenue toutefois sera disponible par chapitre du jeu principal, mais en tout cas, il nous gâte de ce côté-là, on ne peut pas dire le contraire. Donc Concernant par contre l'Ultimate Edition, en plus de ce que vous propose l'édition Deluxe, avec tous les t-shirts, nou ce nouveau DLC qui vous met une autre histoire en même temps que l'histoire de Alex, vous y trouverez le Life is Strange Remastered, euh, Life is Strange Before the Storm Remastered aussi, ainsi que la tenue Zombie Crupt de ce même opus. Haute précision, si vous précommandez le jeu, vous recevrez les 4 tenues additionnelles pour Alex que je vous ai montré, soit au total, un, un, au total une garde-robe de 24 tenues pour le style d'Alex que vous voyez à l'écran. Alors, ça, après, c'est à vous de voir. Est-ce que le cosmétique et tout ça, ça vous, ça, ça vous tient à cœur ou pas Après, les gros fans des Life is Strange, je sais que, par contre, eux, tout ce qu'ils trouvent, ils prennent. Donc, voilà, je tenais quand même à préciser tout ça. Faire un petit retour en arrière pour ceux qui ne connaîtraient pas les Life is Strange. Donc, revenir sur des trailers, vous expliquer tout ça, l'ordre des jeux, bien qu'ils ne soient pas reliés les uns avec les autres, mais tout en étant reliés, donc c'est assez compliqué. Donc, je voulais vraiment euh, revenir là-dessus pour cette sortie de Life is Strange True Color euh, dans moins d'un mois et le 30 septembre, donc, les DLC, ne l'oubliez pas. Euh, donc, si vous précommandez, vous avez des bonus à vous de voir ce que vous voudrez faire. Le petit regret, hélas, que je donnerai pour finir cette vidéo, c'est que les nouvelles musiques de euh, Miss, alors je vais peut-être mal le prononcer, de MXM Toon et Novo Armor de ce nouvel opus seront encore une fois sous licence. Ce qui risque poser un problème de droit d'auteur pour les streamers, ce qui est dommage. On avait fait remonter plusieurs fois l'information comme quoi on puisse avoir les droits quand on stream euh, du Life is Strange. Avoir les droits au niveau euh, voilà, de pouvoir avoir notre... la musique qui est dans le jeu, on n'y peut rien. Euh, mais voilà, YouTube lui, euh, parfois il arrive que euh, quand on stream ou quand vous poste une vidéo, ben, euh, les musiques qui ne sont pas libres de droits, on se retrouve avec le son coupé. Et c'est dommage parce que dans les Life is Strange, les musiques sont extraordinaires. Euh, vraiment, ça met l'ambiance dans le jeu. Mais par moment, ben, YouTube voilà, va, va nous bloquer le son, va nous demander des droits d'auteur. Bon, ça n'a pas un impact réel sur la chaîne, mais ça, ça en a un pour moi qui est quand même important. C'est pour vous qui regardez, parce que vous vous retrouvez avec par moment, ça peut arriver, euh, le jeu sans musique. Parce que, tout simplement, il y a des droits d'auteur sur ces musiques. Et une fois de plus, c'est dommage qu'il ne vous ait pas écouté. Euh, on avait fait remonter tout ça, hein. je vous dis, on était nombreux à le faire. Euh, qu'il fasse quelque chose au, au niveau des musiques, qu'on n'ait pas ce problème. Mais non, une fois de plus, et c'est dommage, euh, les musiques seront sous licence. Voilà. Ben écoutez, vous savez tout. Vous ne pouvez pas être plus au courant, je pense, de ce qui se passe. Euh, je vous mettrai quand même en fin de vidéo la vidéo que je vous avais présentée il y a 4 mois, un petit peu plus de 4 mois, quand le trailer euh, de Life is Strange True Color était sorti. Euh, J'avais fait deux vidéos, une vidéo sur le trailer, celle-là, je ne vous la remettrai pas. J'avais fait une vidéo de présentation, donc je vous la mettrai en fin si ça vous tente ou avec le petit i en haut. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a demandé énormément de boulot de vous faire des recherches comme ça. Mais j'ai pensé aussi aux gens qui ne connaissent pas les Life is Strange ou qui ne savent pas par où, commencer ni quoi, comment. Donc voilà, j'ai préféré faire un petit peu ce récap pour profiter ce jour euh, de euh, ce nouveau trailer concernant le DLC qui nous a été donné. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr. Un petit pouce en l'air, de partager et bien sûr de me laisser votre commentaire pour savoir ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous allez choisir vous. Sur ce, bye bye